Vous remarquez que l'ambiance est différente. Eh oui, c'est le matin. Là, là, on se fait agresser, enfin on se fait agresser, gentiment agresser par la lumière naturelle du matin en ce mardi 2 novembre 2021 au billard club de Nice. Donc bonjour à tous. Je viens vers vous pour une annonce un petit peu particulière, singulière, euh, pour vous dire que vendredi prochain, euh, je vais avoir la chance, l'honneur, le privilège de recevoir euh, un espèce de champion du monde de l'univers euh, au billard français, euh, quintuple champion d'Europe, euh, plus de 50 ou 60 fois champion de, de, de, de, de sa nation, bref. Écoutez, ce n'est pas un Français, mais c'est un espèce de champion de l'univers et on va passer un agréable moment ensemble, en tout cas, je l'espère, vendredi prochain. Et je viens vers vous pour vous dire que voilà, si vous avez des questions à poser, euh, on va profiter justement tous ensemble de sa présence. J'ai demandé si je pouvais faire profiter la communauté. Il a évidemment été d'accord. C'est un, une personne qui est extrêmement présente euh, sur les réseaux sociaux, etc. Bref, vous le connaissez certainement, mais j'ai envie de vous garder ce, ce, ce, ce, dire, ce côté un peu croustillant de la chose. Qu'est-ce qui se passe Que va-t-il se passer bientôt sur les chaînes des billets en paquet, ah, et vous verrez bien, on verra bien. Bonsoir à tous et je vous présente notre champion du monde, notre champion de l'univers, Xavier Gretillat. Merci, Gretilla, merci, qui, merci euh, Monsieur le Marseillais. Ah, c'est vrai que j'ai peut-être un petit peu exagéré, mais j'étais tellement enthousiaste de cette, euh, de cette, cette rencontre que c'est vrai que j'ai peut-être un petit peu exagéré dans, dans le message. En tout cas, merci d'avoir été euh, malgré tout... Euh, euh, présent pour, euh, pour vos questions et puis on va justement euh, prendre une petite heure ensemble pour euh, répondre à vos questions, essayer de rentrer le plus possible en détail et voir si tu peux nous expliquer aussi également, euh, enfin amener des réponses euh, par le biais du, du billard. Donc, euh, avec plaisir. Moi, j'ai une première question. Ah oui. C'est euh, comment s'est comment passée notre rencontre au final Parce que peut-être que ça intéresserait. En tout cas, moi, je suis assez surpris de te retrouver aujourd'hui, ce soir, avec moi. Alors que c'était vraiment pas du tout prévu, quoi. Toi, pas non Mais moi Ah, oui. toi, tu l'avais prévu, toi Alors, pas maintenant, mais j'avais prévu ça, effectivement. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une super aventure qu'on a débutée au 1er janvier de cette année. Ça s'appelle Billard on the Road, comme son nom l'indique, ben, c'est sur les routes. Et euh, donc je pars, euh, je roule à la rencontre de ceux qui ont envie de travailler avec moi, qui ont envie de collaborer avec moi pour apprendre ou simplement pour nous rencontrer. Et euh, donc en fait, euh, dans cette aventure, j'ai décidé que j'allais... Euh, rencontrer ceux qui ont la même passion du partage pour le billard que je ne l'ai, que moi j'ai eu en 2008 quand j'ai commencé à produire des vidéos sur YouTube, ensuite sur Facebook, c'était un esprit de partage et c'est ce que fait les billes en paquets. Les billes en paquets créent de la formation, alors c'est fait par un débutant, bien qu'il ne soit plus tellement débutant, il hein, faut pas exagérer non plus, mais c'est son slogan, donc il s'est fait par un débutant pour des débutants, donc ce n'est pas toujours juste, ce n'est pas toujours exact, mais peu importe, c'est une formation qui existe et qu'il euh, qu faut saluer et qu'il faut encourager. Et je suis persuadé qu'elle rend, euh, qu rend service pardon, et qu'elle est utile à plein de gens. Et donc même si euh, c'est soi-disant fait par un débutant pour les débutants, ces formations-là, euh, je les trouve super. J'aime l'idée de partager. Euh, c'est ce que j'ai fait depuis toujours. Alors Aujourd'hui, je partage toujours euh, mes formations euh, par mon site internet. Exact. Ils Malheureusement, je sais, les gens vont me dire « oui, mais c'est pas gratuit, ça coûte quand même 30 euros par année pour accéder à 234 formations, 178 heures, un livre de 711 pages et un coaching illimité par mail. <rire> » Je suis d'accord, c'est un sacré budget. Donc, c'est pas gratuit, c'est vrai. Mais je continue toujours à faire du contenu gratuit, notamment avec lui. Euh, sur YouTube, sur Facebook, le contenu gratuit ne m'a jamais quitté. J'aime partager ma passion. Et donc, euh, j'ai décidé dans cette aventure On The Road d'aller à la rencontre des gens qui ont cette même passion et qui partagent leur passion. Et au 1er janvier, quand j'ai décidé de, de lancer cette aventure On The Road, je savais que j'irais trouver les billets en paquet. Ce que je ne savais pas, c'est que j'irais trouver maintenant. <rire> voilà. Il y a une semaine en arrière, le vent nous a poussé en direction du sud, on s'est dit tiens, je vais faire un crochet du côté de Nice. J'ai appelé les billes en paquet, il a dit d'accord, viens, ça s'est décidé en quelques jours. Ouais. Et voilà, je suis là. C'est incroyable, Vous aviez... je suis tellement content de notre rencontre, donc euh, maintenant bah, on va passer aux questions. Hein Pas de problème. Et puis euh, voilà, on verra bien où ça va nous mener tout ça. Merci. Allez, à tout de suite Bon, mais écoute, on va attaquer avec les questions de nos internautes, D'accord, hein, des problème. billons de paquet qui se posent parti. apparemment certaines questions. Donc on va commencer par Richard Wagner qui nous pose la question quels sont les trois éléments essentiels pour devenir un très bon joueur de billard Xavier, qu'est-ce que un tu peux répondre Un très bon joueur de billard. Ah. Bah faut demander ça à un très bon joueur de billard d'abord. <rire> tu ne te prétends pas un, un champion de l'univers comme non, je l'avais précisé. Non. Je ne suis pas champion de l'univers, ni même champion du monde. C'est très gentil, mais non, non. Donc voilà, Richard, je ne sais pas ce qu'il faut. Ce que je peux te dire pour être un bon joueur de billard, c'est qu'il faut, je pense, euh, avoir une certaine dose de patience, on va dire, pour pouvoir affronter tous les, les problèmes qui vont jalonner ta carrière de joueur de billard. Un minimum de volonté aussi pour pouvoir euh, gérer... Euh, tout ce que ça s'impose, tout ce qui s'impose pour pouvoir produire beaucoup d'heures de billard et, et, et mêler la vie du joueur de billard avec une vie privée, une vie professionnelle, tout ça, ça demande de, de grandes décisions et donc beaucoup de volonté aussi pour les assumer. Et puis je pense qu'il faut aussi un certain goût pour la folie, parce que si tu fréquentes les salles de temps en temps, tu te rends compte quand même que le profil est assez fou. Il faut être un petit peu timbré pour être seul pendant des heures et jouer comme un fou avec ses trois billes sans cesse. Et je pense qu'on a tous un profil un peu psychotique, je pense. <rire> oui, c'est certainement pas faux. <rire> J'espère que ça a répondu à à Richard, je sais pas. Pour Richard, cette première si question. Ouais, voilà, évidemment, euh, n'hésitez pas à réagir. Vous le savez. Euh, deuxième question de Sean Chris qui dit pourquoi ne fait-on pas la même partie, le même nombre de points d'un match à un autre, même s'il s'agit du même jour, de juste la partie d'après avec le même adversaire. Mmh, L'éternelle question ouais, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Alors ça c'est quand même un phénomène que j'ai beaucoup expérimenté, effectivement. Et je ne sais pas si tu vas aimer la réponse, mais euh, il faut considérer en fait que euh, je vais parler pour moi quand ça m'arrive. Eh bien, Je suis particulièrement faible, on va dire ça dans ma tête. Et ça signifie tout simplement que je n'ai pas réussi à reproduire euh, ma force psychologique pour qu'elle soit efficace euh, également au match suivant c'est que la tête qui fait qu'on bascule d'un moment à un autre, C'est pas le niveau parce que je ne suis pas moins bon techniquement que la partie d'avant, je ne suis pas moins compétent stratégiquement ou conceptuellement que la partie d'avant, c'est juste la partie psychologique qui défaille par rapport à la partie d'avant où j'ai su mettre en place des choses que je n'ai pas réussi à mettre en place la deuxième fois. La deuxième fois. Voilà. Ouais. C'est juste ma tête qui défaille, c'est tout. C'est vrai que sortir d'une belle partie, des fois, ça a tendance à galvaniser un petit peu le joueur, en se oui, disant « là, j'ai passé un cap ». quand ou... tu démarres une partie, tu te dois de recommencer tout à zéro. Tu fais un reset complet, ouais. comme si c'était une première partie, et donc tu ne te préoccupes absolument pas de savoir le succès que tu as eu à la partie précédente. Ce que tu peux faire, par contre, c'est utiliser les échecs et les succès de la partie précédente pour reformuler un nouveau travail psychologique et peut-être affiner certains points pour redémarrer une nouvelle partie. Mais en aucun cas, tu pars dans la continuité de la partie précédente. Tu fais un reset total. Pas facile. Ah, c'est un travail... Ouais. Euh, la, le domaine psychologique, euh, c'est un travail qui constitue un petit peu euh, ma, ma force. Hein. J'ai d'habitude de le dire que je ne suis pas meilleur techniquement que d'autres, ni conceptuellement que d'autres. Mais à certains moments, au moment où il le fallait, j'étais plus fort dans ma tête que mon adversaire, ce qui fait que j'ai pu remporter euh, des matchs et des victoires à cause de ça. Donc moi ça a été un long travail, ça fait 35 ans que ça dure maintenant et je travaille constamment mon, ma psychologie et en plus ça se renouvelle de, compé de, de compétition en compétition. On ne peut pas utiliser ce qu'on a fait la dernière compétition pour gérer ah oui, la prochaine. Ça peut euh, se renouveler aussi d'adversaire en adversaire, parce qu'il y, y a des adversaires qui ont cette honneur-là que, que je sois obligé de préparer euh, un, une préparation psychologique particulière, rien que pour eux. Voilà. Donc, ah oui. C est, c est, ça se renouvelle chaque fois de match en match et de compétition en compétition. Oui, intéressant. Ouais, tu, oui, une espèce d'adaptation quoi en fonction de... Oui. Ok, mais adaptation psychologique. Ah Complètement, ouais. complètement. On va passer à la question 3 si tu veux bien. J'espère que ça a répondu à notre cher jeune chakris. On passe à la, à la question de Corinne. Corinne Joachim qui euh, on parle je pense à peu près de la même chose. Pourquoi parfois on ne touche pas une bille voilà. Pourquoi cette différence de niveau, ça rejoint à peu près, je pense, la, la réponse de la question non, je ne pense pas. Non, non tu non, penses pas non, je pense pas. Pourquoi parfois on ne touche on pas, touche une, pas bille une bille Je retranscris hein, ce qui a été... Oui, oui, oui, voilà. Alors, je ne sais pas si on va Donc, répondre à sa question, si c'est exactement ce qu'elle pense. Mais en général, quand on ne touche pas une bille, enfin, une des raisons principales, surtout quand on est débutant, c'est que déjà, l'attaque est assez éloignée. Si l'attaque est de proche, euh, si on est proche de la bille 2, il y a peu de probabilité pour qu'on ne touche pas la bille. Donc, ici, par exemple, si on touche relativement fin... Allez euh, une bille rouge comme celle-ci je vais peut-être faire le tourner le dos à la caméra, voilà une bille rouge comme celle-ci et eh bien euh, le problème qu'on va avoir, on va toucher fin à droite de la rouge avec de l'effet à droite et le problème qu'on va avoir c'est dès l'instant où on incline la canne parce que l'effet si on incline un tout petit peu la canne et eh bien ma bille produit une courbe et donc à ce moment-là je n'ai plus la possibilité de toucher ce que je vise et sur une distance comme celle-ci, c'est certain que la finesse, je ne la toucherai plus. Je ne sais pas si on a le temps de tester la chose. Admettons que je tente une finesse. une finesse, je dis une finesse, mais c'est une, une finesse un peu grossière. C'est une finesse euh, pas très très fine non plus. Tiens, la jaune était là, je crois. Oh, bravo Alors que si on fait le même point, euh, aussi en finesse et aussi à cette distance mais au lieu d'avoir une canne qui est plate, on incline la canne et il y a beaucoup de joueurs qui jouent avec une canne inclinée et eh bien on n'a absolument aucune chance de toucher la bille parce qu'en fait avant d'arriver à, à la bille 2 ma bille aura provoqué une courbe le mélange de l'inclinaison et de l'effet et ça quand on est débutant c'est la première des raisons pour laquelle on ne touche pas la bille pour laquelle on rate la bille après si on est plus avancé et qu'on a la queue plate, c'est tout simplement parce qu'on vise mal. Point. Donc il faut s'entraîner à viser les quantités de billes, le plein, le trois quarts, le 2 tiers, la demi-bille, le tiers, le quart et la finesse. Et puis pour ça, bah, évidemment, il existe des exercices. Je doute qu'on va rentrer dans ce domaine-là, parce que ça va prendre un petit ouais. peu de temps quand même. Bien sûr. Mais euh, il existe des, ex des exercices pour pouvoir euh, travailler euh, la quantité de billes. Mais à la rigueur, je peux vite le faire. Mais, mais, pas mais, très mais compliqué. sur ta plateforme e-learning, je suppose qu'on peut retrouver ce type d'exercice. Oui, tout à fait, oui, ouais. bien sûr. Donc, ouais. euh... Mais euh, c'est très très rapide, c'est pas compliqué. On se place sur une ligne comme celle-ci, et puis en fait, on dit par exemple, voilà, je veux toucher demi-bille. Alors on, on évalue où sera notre bille au moment de la touche de demi-bille, c'est-à-dire à peu près ici. Et donc, comme la bille rouge ne peut se diriger qu'à l'inverse de là où elle sera touchée, on place un obstacle dans la direction de la bille rouge. Ok Donc là, je vais placer ma creille. Je vais quand même juste vérifier qu'on est euh, bien euh, en demi-bille. Non, on n'est pas tout à fait en demi-bille. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc maintenant, si je joue demi-bille, ça signifie que je vais envoyer la rouge sur ma creille. Si la rouge ne touche pas à la, la craie c'est qu'en fait, je n'ai pas touché demi-bille. Voilà. Encore faut-il bien placer cette craie Oui, alors la craie, c'est facile parce qu'elle ne peut se placer que dans l'axe opposé de l'endroit où est touchée la bille rouge. Si je touche la bille rouge en demi-bille comme ça, la bille rouge va partir dans cette direction-là. Et donc, il suffit de mettre la craie dans, la, dans le même dans, axe. Dans le même axe. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, si je joue demi-bille, et eh bien normalement, je vais envoyer la bille rouge sur la craie ou presque on a peut-être fait ça un petit peu vite, Oui, oui, oui. oui. <rire> mais voilà c'est une des manières les plus simples de travailler une quantité de billes, pas très très grande démonstration, on peut en faire une autre, mais bon, oui d'accord, on en fait une autre, donc admettons par exemple qu'on touche cette fois-ci un quart de bille, donc on place la bille jaune dans l'axe du quart de bille, oui. voilà, donc en touchant la, la, la bille rouge à cet endroit là, la rouge ne pourra se déplacer que dans l'axe. Opposé de là où elle est touchée, c'est-à-dire ici, on place la craie ici, et puis ensuite bon, on enlève cette bille, on touche un quart de bille la bille rouge, et du coup, normalement, la rouge devrait aller toucher la craie. Voilà. Et donc là, on sait qu'on a, qu a touché. On sait qu'on a touché demi-bille. Un quart, un quart de bille, cest d'accord. Oui, oui, et on fait ça pour toutes les quantités de billes, et on fait ça également à des distances qui ne sont pas aussi agréables que celle-ci mais qui sont un petit peu plus éloignés pour nous faire travailler cette touche de bille à longue distance. Ça, c'est une astuce ou un truc qu'on peut euh, utiliser pour travailler notre quantité de bille. Mais la plupart du temps, quand on débute, souvent les joueurs jouent donc avec une canne qui n'est pas plate, horizontale, mais qui est un petit peu inclinée. Et du coup, comme ils mettent de l'effet, ça produit inévitablement une courbe qu'on ne peut pas éviter. Et donc, du coup, ça crée le fait qu'on rate la bille. La plupart du temps, ça reste quand même ça. Je ne sais pas, j'espère que je répondu. Elle avait une deuxième partie euh, de question. Pourquoi cette différence de niveau Je ne te cache pas, Corinne, que je ne comprends pas cette question. Je ne vois pas de quelle différence de niveau tu parles. Donc, euh, alors, je doute qu'on puisse en répondre à ça. Ouais. Je ne sais alors, pas comment tu perçois. Alors moi, je perçois... la. J'ai bien apprécié sa, cette démonstration, mais je ne pense pas qu'elle parle de ça. Ok, tu penses qu'elle parle de quoi Je pense qu'elle veut dire, en fait, euh, quand on dit pourquoi parfois on ne touche pas une bille, ça veut dire qu'à mon avis, elle, elle touche pas une bille, ça veut dire qu'elle ne fait pas un point. Quoi. Elle n'arrive pas à jouer, en fait. C'est pour ça que je te dis que ça rejoint la, la question 2. Ah, c'est ça. une expression pour, ouais. pour dire qu'on ne fait pas un point C'est ça. Ah, tu crois que c'est ça À mon avis, c'est ça. Et du coup, ça, ah, ça fonctionne ouais. mieux avec la suite. Pourquoi une telle différence de niveau Genre, habituellement, je tourne à 2, 3 de moyenne et puis ouais. d'un coup, je suis à 0,5. Eh bien, Corinne, préfère-toi touché... à la question précédente. Voilà. Et si par hasard, ta question, c'était bien, pourquoi tu touches pas la bille 2 Bah, t'as quand même la réponse. Voilà, t'as quand même la réponse. Hein. <rire> Mais, euh... Je suis navré, j'ai peut-être mal compris la question. Non, non, pas de soucis. non, pas de souci. Si tu après c'est peut-être moi qui me trompe la deuxième y a, question prêche quand même pour ta version y a, hein. y a, y a les, du coup il ouais. y a les deux versions c'est bah, très bien, voilà, très bien. Euh, donc version, euh, question 4 de, de Milk ou Mikl, Mikl plutôt euh, quel coup doit-on faire à l'échauffement avant un match nous demande-t-il euh, bah, ça c'est une très bonne question Alors, elle effectivement nous demande... sur ma plateforme de bière learning j'ai une vidéo qui m'est consacrée L'échauffement. Ah, ça c'est excellent. Parce que je sais que c'est un gros problème pour, pour alors, beaucoup de personnes. L'échauffement est capital, première des choses, parce que euh, c'est le si ça se trouve. Alors, ça dépend à quel niveau on joue, mais en tout cas, moi c'est comme ça. Euh, si ça se trouve, c'est la seule chose que je suis sûr de jouer avec le point d'entrée. C'est tout. Oui, <rire> Donc, il ne faut pas le gâcher. J'ai cinq minutes pour euh, faire tester mon matériel, prendre confiance, et donc il faut préparer ça. L'échauffement, ça ne s'improvise pas. On ne peut pas arriver à la table et dire « bon, qu'est-ce que je vais faire dans mon échauffement ?» Là, on perd du temps, on a 5 minutes, c'est chronométré. L'idée, c'est de tester ton matériel. Donc, tu vas tester la réaction des bandes, le roulement du tapis et la réaction des billes. Ça, c'est très important. Ensuite, un échauffement, comme son nom l'indique, c'est pour s'échauffer, donc c'est prendre confiance. Donc, tu dois te chauffer. Si, dans ton échauffement, tu essayes 20 points et que tu en rates 19, mmh, Ce n'est pas, bon. pas bon pour la tête, et ça. C'est pas bon pour la tête. Donc, ça signifie que tu dois mettre des points qui sont relativement simples. Okay. Ou, en tout cas, que tu rates pas trop, et que si tu rates, tu ne rates pas trop loin. Parce que si tu fais 19 ratés sur 20, ça ne va pas te mettre en confiance. Donc, il faut tester le matériel, mettre des points qui sont relativement simples, et il faut en faire le plus possible. Ça sous-entend qu'il faut avoir un échauffement qui est dynamique. Je vous donne un exemple. Euh, si je fais ce test-là, à savoir ça, comment réagit avec de l'effet contraire la bille rouge une fois qu'elle aura touché la grande bande et la petite bande, est-ce qu'elle revient dans le coin, est-ce qu'elle revient plus là ou est-ce qu'elle revient plus là, ouais. par exemple Eh bien, je fais le test, mais une fois que les billes sont là, je passe tout de suite au point suivant je n'ai pas besoin d'attendre que la rouge s'arrête pour placer le point d'après. Et ça, c'est un entraînement, un échauffement pardon, dynamique qui va permettre de créer plus de points dans l'espace-temps qui nous est accordé. Moi, par exemple, je joue souvent qu'avec deux billes. J'ai une catégorie de test, comme celui-ci, où je joue qu'avec deux billes. Alors là, le premier, je vais le faire avec trois billes, mais dès que la bille arrive ici, je teste donc la réaction de ma bille sur la grande bande. J'enchaîne tout de suite avec le suivant et j'enchaîne tout de suite avec le suivant. Parce qu'en fait, je ne teste que la réaction de ma bille sur la grande bande, petite bande, grande bande. Et je n'ai pas du tout besoin d'attendre que les billes s'arrêtent. Je récupère les billes, je place tout de suite le test suivant. Ça, c'est dynamique. Et du coup, je fais plus de points, plus de tests et chaque test que je fais, j'ai plus d'informations pour pouvoir jouer la suite. Quand je vais me retrouver, si par exemple mon adversaire me laisse comme première position ce type de point, eh ben j'ai déjà testé la réaction de la bande, donc ça va m'aider à réussir le point et à poursuivre le jeu. Si je n'ai pas fait ce test, ben je suis embêté, je ne sais pas comment ça va réagir. Mmh. C'est-à-dire que oui, donc tu te mets en danger pendant la partie parce que ah ben oui, Si tu ne fais pas le test, c'est va être plus quand compliqué, même. tu vas t'orienter sur une autre option. Mais est-ce qu'en 5 minutes, tu as vraiment le temps oui. de tester toute la table oui. Oui, vraiment. Ah. Oh, D'accord. Ah, oui. Donc ça, oui. ce que tu fais ici, par pour exemple, la grande tu peux bande, tester tu... Euh, la souplesse du rétro avec des très grands rétros. Alors là, tes billes, je suis navré de le dire, monsieur -Paquet, Oui, elles sont dégueulasses. Elles sont un tout petit peu dures et un tout petit peu sales, <rire> mais malgré tout, c'est quand même un test qu'il faut faire. Est-ce que c'est possible de faire ce rétro-là sans incliner la canne Par exemple, ça, c'est un test que je fais tout le temps. Les masser, les piquer, les points par la bande, les directs, la souplesse, les réactions, les effets contraires, tout ça. Je teste tout ce que je peux. Voilà. Le système aussi du 3-bandes. Et j'ai un programme très spécifique. Euh, j'ai presque envie de dire, si vous voulez le connaître, je vous invite à... Bah oui, évidemment. <rire> évidemment qu'il faut aller sur le learning sinon, pour découvrir tout ça. Quoi. Sinon, bah voilà, c'est le principe de l'échauffement. Il ne faut surtout pas passer à côté et improviser. Il faut vraiment le fixer. C'est très, très important. Voilà Mick, j'espère que ça a répondu à ta question. Je pense que oui, hein, clairement, là on a beaucoup d'indices. En plus, si tu proposes une vidéo sur, sur ta, ta plateforme e-learning, c'est voilà, parfait. J'ai déjà presque tout dit, mais c'est juste pour un contenu. Ouais. Euh, non, mais après, euh, c'est ouais. important. Et le contenu que... s'adapte aussi en fonction de la discipline qu'on joue. On ne teste pas oui. tout à fait la même chose si on joue à la bande que si on joue au cadre. On ne joue pas tout à fait les mêmes points, mais le principe reste exactement le même. Moi, j'ai quasiment un échauffement à 90% similaire à chaque fois. Ah. N'oubliez pas le point d'entrée aussi, très important. Beaucoup commencent l'échauffement par le point d'entrée. Moi, je déteste ça. Pour moi, le point d'entrée, c'est un 3-bone, ouais, c'est dur. Ouais. Donc, je vois pas pourquoi je commencerais par un point dur. Tout <rire> je suis d'accord avec toi. Donc, je commence par des trucs <rire> ouais. faciles et je fais le point d'entrée à la fin. Ouais, tout à fait. Je suis plutôt effectivement moi aussi de cette... J'aime ou ouais, Le point d'entrée, ouais, c'est pas, pas fou au tout début. Surtout au tout premier échauff, échauffement de la, de la journée. quoi. Lors d'une compétition, évidemment. Hein. Je suppose que la question portait au sujet de la compétition. Très bien. Question suivante de, de, de, de Didier Sapé qui nous dit Que penses-tu de l'utilité d'un manchon sur le fût ah. Est-ce pour toi un gadget ou une nécessité Comment il s'appelle Il s'appelle Monsieur Didier, bon, Didier Sapé. Moi, je joue avec une très belle canne. Euh qui a un magnifique bois Ouais. et jusqu'à ce qu'on me propose cette canne qui a un magnifique bois dont je tairai la marque parce qu'il n'y a pas de raison que je la donne <rire> <rire> mais euh, mmh. j'ai toujours joué avec un manchon donc j'ai passé euh, je pense la moitié de ma vie à jouer avec un manchon mmh. et un jour il y a un gars qui est venu vers moi il m'a dit écoute j'aimerais que tu joues avec mes cannes je lui ai dit, bah, bon t'es gentil mais je suis content avec la canne avec laquelle je joue donc je te dis non il dit mais si il joue comme avec ma canne je dis bon d'accord mais alors je lui ai donné la canne que j'avais à l'époque, j'ai dit, tu me fabriques une canne de ta marque, mais calibrée comme la mienne. Ok. Il me l'a fabriqué. Et il l'a accepté. Et uh -huh. il me l'a donné. et du coup, euh, bah pour le moment, je joue toujours avec sa marque. Et euh, du coup, euh, il m'a dit, mais vous les joueurs de bière, vous êtes quand même difficile parce qu'on vous fabrique des cannes qui sont magnifiques, avec un bois qui est magnifique, et vous mettez un manchon dégueulasse dessus. Alors moi, fabricant de billard, ça m'exaspère un petit peu. J'ai dit, écoute, je retiens l'argument, je vais essayer de jouer sans manchon. Et en fait, ça fonctionne très bien. Donc depuis, je joue sans manchon, tout simplement. Donc, ouais, c'est peut-être un gadget. C'est peut-être un gadget, alors. Et pour moi, en tout cas, ça l'est. J'ai pas d'utilité à jouer avec un manchon. Maintenant, je peux convenir que pour d'autres, ça ne convienne pas. Mais j'ai toute ma vie joué avec un manchon, jusqu'à ce que ce gars me dise, essaye sans manchon. Pour la beauté, ouais, de la pour la beauté de le, du fût quoi, bien sûr. Et depuis, je joue sans manche, hein, et tout fonctionne et j'arrive très très bien à jouer. Il faut reconnaître qu'il n'a ouais. pas raté, elle est vraiment magnifique. Hein. Non, mais c'était pas celle-là, c'était une autre. Ah, c'était pas celle-là Celle-ci en fait, c'est une ou... autre, c'est la même marque. C'est une de euh, ces c une productions autre dont je, Oui, okay. c'est une autre dont je suis tombé fou amoureux et j'ai eu la chance euh, d'en recevoir une aussi. Très bien. Bon, mais voilà, je suis assez surpris de la réponse, je t'avoue. Ouais. Mais euh... Il y en a beaucoup qui ne qui se passent pas de, de manchon pour eux. Il y en a même qui jouent avec le manchon comme une référence sur le fût pour pouvoir placer leurs mains. Oui Non. Non. Voilà. Non, mais bah écoute, voilà, Didier, tu as la réponse de Xavier. Voilà. <rire> euh non, mais je n'y vais pas être désolé, tu donnes ton avis, après tout, c'est... Sans savoir qui était ce ouais. fameux champion, il pose là quand même la question. De l'univers. De l'univers, on avait ouais. dit. Voilà, c'était important. <rire> question 6 de Jean-Pierre Bedos. Donc on, là, il nous pose des questions sur l'effet de glissement. Peut-on quantifier la diminution de l'angle de réflexion quand l'angle d'incidence de sa bille est très petit par rapport à la première bande alors, est-ce que tu comprends la question Alors, je, je t'avoue que ça manque de clarté en ce qui me concerne, <rire> c'est vrai, mais euh, peut-on essayer de réfléchir ensemble sur. Euh, peut-on sur... quantifier la diminution de l'angle de réflexion quand l'angle d'incidence de, de sa, de sa bille, bille. est très près et très petit par rapport à la première bande Très petit, c'est-à-dire très fermé peut-être Non, ben ça on ne sait pas. Est-ce que c'est très ouvert ou très fermé Ah ben c'est très petit, donc moi très je. Très petit, donc ce serait perpendiculaire à la bande Eh oui Perpendiculaire à la oui. bande. ok, peut-on quantifier parce que la parce que si c'est très ouvert langue, ça voudrait dire que quand l'angle d'incidence si c'est très ouvert ça serait une extrême euh, finesse écoute, donc euh... le, le compliqué de répondre bon, à cette question euh, Jean-Pierre il faut déjà que je te dise un truc l'effet de glissement euh, je ne sais pas ce que c'est donc on commence déjà mal la question euh, je ne sais pas ce que c'est euh, c'est une terminologie que je n'ai jamais utilisée je, je n'ai peut-être entendu parler une fois ou l'autre mais ça m'a échappé en tout cas je l'ai oublié donc je ne sais pas ce que c'est c'est une notion que je n'utilise pas voilà. ce que je peux dire d'intéressant par rapport à ça c'est que l'on parle d'angle d'incidence et d'angle de réflexion oui. et tu conviendras comme moi que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion absolument en tout cas ça c'est la théorie oui à Alors. condition de jouer sans effet oui. oui mais même si on joue sans effet l'angle d'incidence n'est pas toujours égal à l'angle de réflexion. Certes. Et ça peut-être que euh, notre ami Jean-Pierre sera intéressé à s'en rendre compte. Donc Jean-Pierre, si tu pars du coin que tu vas toucher la grande bande opposée au milieu qui est ici, théoriquement, géométriquement, il n'y a pas photo, on devrait aller sur la rouge. On est d'accord. L'angle d'incidence, angle de réflexion. Bon, est-ce que tu penses qu'on va aller sur la route Je pense que je pense que non. On de va aller à ton avis On va aller sur la petite bande. Mais où Où exactement Après ça, dépend, ça, dé les en ça dépend. Ça dépend. De, du rendement du billard. Bah oui, bah es, c'est ton billard. Ah oui, ici. Ouais. Tu veux que je te dise précisément parce oui. que c'est mon billard. Ouais, à peu près. Euh, tu veux que j'utilise ta craie euh, non, non, déplace ah. la rouge. Déplace ah, la tu main. veux que je déplace ah, la rouge euh, déplace la Allez, main. je pense que tu vas arriver ici. Ouais, alors moi je pense que je vais même arriver plus bas. Alors je me décale un tout petit peu quand même du coin pour pouvoir jouer. Je joue donc à quelques millimètres près le milieu de la table. Je joue sans effet. Ah, ouais, plus bas, tu avais raison. On hein. plus bas. Ah, ouais. Alors où est-ce qu'on doit arriver, où est-ce qu'on doit toucher pour pouvoir euh, aller jusqu'au coin Alors d'autres me diront oui mais Xavier en fait euh, tu joues ici alors qu'en fait tu devrais viser le milieu. Mais si on vise le milieu, dans ce cas-là la, la, la bille jaune, on doit la déplacer là, et là l'angle d'incidence est plus égal à l'angle de réflexion. On est d'accord. Voilà. Donc non. Mais figurez-vous que ce n'est même pas là. Ça va être plus haut qu'ici. Je vais devoir probablement si je prends mon petit crayon je pense toucher à peu près ici pour pouvoir aller au coin et ça fait quand même une sacrée différence tout à fait et c'est peut-être ça dont, dont, dont parle je ne sais pas Jean-Pierre quand il parle de glissement donc là je vais essayer d'aller toucher mon bout de crayon et j'arrive pas mal haut. excellent et donc on voit que la réalité que tout le monde connaît comme étant l'angle d'incidence égale à l'angle de réflexion, et eh ben, elle n'est pas tout à fait juste. Et en fait, c'est une règle qui est excellente à fournir comme aide, parce que ça va vraiment nous aider pour jouer des bandes avant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand l'angle est à peu près demi ouvert, donc à peu près vers 45 degrés, oui. et eh bien c'est là que la différence est énorme. Si on est perpendiculaire, évidemment qu'on va revenir sous le même angle. Si on est assez parallèle à la bande, la déviation sera très faible. Mais quand on est à 45 degrés, la différence entre l'angle d'incidence et l'angle de réflexion est quand même conséquente. On voit qu'on ne peut pas compter sur cette aide-là pour faire le point. Ça signifie que si on a un bond d'avant et qu'on a un angle à peu près comme ça, il va falloir très, faire très attention avec cette règle et en tenir compte que ce n'est pas toujours le cas et peut-être jouer un petit peu plus haut que okay. ce qui est prévu. En fonction de l'ouverture oui. ou la fermeture de l'angle. Intéressant, ça, hein très intéressant. Pour les bandes d'avant, ça va aider, j'espère, beaucoup de monde. À part ça, si quelqu'un arrive à m'expliquer, parce que moi, je ne fais que constater. C'est un constat, tu vois. Oui, oui. C'est un constat pour dire ben, non, l'angle d'incidence n'est pas toujours égal à la l'angle de réflexion. Par contre, je ne l'explique pas. Donc, s'il y a dans ton public une tête pensante scientifique qui arrive à m'expliquer ça, autre que M. Coriolis, s'il vous plaît, avec des termes qui sont, euh, on va dire, tout publics, okay, et pas des formules euh, scientifiques, qui arrivent à expliquer cette... ce fait-là, comme quoi l'angle ouais. d'incidence n'est pas toujours égal à l'angle d'inflexion, ben, je suis preneur. Après, c'est mathématique aussi, hein, cette histoire d'incidence-réflexion, le sans-effet. Déjà, hein, faut-il. Oui, mais il faudrait déjà être capable de toucher le sans effet parfait. Oui, mais alors là, pas là évident, ça n'explique quand même pas un diamant de d'écart. Je suis d'accord, je suis d'accord. Il faudrait les... que je sois sacrément mauvais pour <rire> euh, mettre autant d'effet et arriver, pour décaler un diamant d'arrivée. Oui, mais c'est peut-être ça dont il parle, je ne sais pas, l'effet de pas. glissement. Il y a peut-être la puissance qui doit rentrer en ligne de compte, je suppose. Oui, alors bien entendu, si tu plus tu on joue pas, fort, euh, plus, tu plus tu la bille, bille va s'écraser dans la bande, et plus à ce moment-là, euh, l'angle va être fermé, on peut même revenir pratiquement droit en jouant avec un angle. Ça, ce n'est pas un souci. Mais là, ce n'est pas le cas. J'ai joué une force tout à fait normale. Mmh. Elle a rebondi sur la bande tout à fait normalement, sans effet. Donc, on pourrait s'attendre à ce que l'angle d'incidence soit égal à l'angle de réflexion. Bon, on constate que ce n'est pas toujours le cas. Pas le cas. Bon. On va continuer avec Jean-Pierre Bedoz, justement, qui nous pose une deuxième question. Lorsqu'on fait un point en deux ou trois bandes, l'effet que l'on donne sur sa bille... Se maintient-il après avoir touché la première bande Je n'ai pas tout noté mais oui. c'est en gros la, la question. Bah ben, euh, oui, oui, oui, il se maintient, il va se maintenir en fait jusqu'à ce que cette rotation qui tourne autour de l'axe vertical ouais. voilà, euh, se perde au fur et à mesure de sa course, tout simplement. Donc il y a quand même encore une notion importante à donner, c'est la distance qu'il va y avoir après la première bande. Parce que si la distance est grande jusqu'à la, jusqu la deuxième bande, on pourrait imaginer que jusqu'à l'arrivée de la deuxième bande, l'effet se perd, oui. et que du coup, qu'à la deuxième bande, il n'y ait plus de rotation. Donc, euh, il est, voilà, il est, il, donc il y a de grandes chances qu'il perde l'effet sur la deuxième ou la troisième oui, bande. Oui, mais ce n'est pas la bande qui va... Enfin oui, elle fait perdre un tout petit peu d'effet, c'est clair. Mais c'est la course de la bille. Voilà. Et puis il y a aussi une notion très importante, c'est le billard. Qui, il, y des, il y a des billes qui vont garder leur effet jusqu'à jusqu la dernière bande Bien sûr. alors que d'autres euh, qui sont un petit peu plus vieux euh, à la troisième bande il n'y a plus rien qui va se passer à la deuxième bande déjà parfois même plus rien juste parce que c'est des tables qui sont avec des bandes un peu plus dures et un peu plus anciennes et du coup ça n'a pas du tout le même rendement que sur une table de qualité ou une table neuve ouais. mais ce que je veux dire par là c'est que euh, si je joue par exemple un point comme ça je vais jouer ma jaune, blanche, grande bande, rouge. Et donc, ma première bande sera ici sur la grande bande. Et il n'y a que 40 cm, à peu près, qui vont me séparer de la, grande bande, de la première bande à la deuxième bande. Donc, il est peu probable que mon effet se perde euh, sur une distance seulement de 40 cm. Donc, l'effet mort et du coup, ça développe quand même à cette deuxième bande et j'arrive jusque là. Si maintenant, je mets un autre point comme celui-ci, où je veux faire rouge, grande bande, petite bande, jaune, à ce moment-là, la distance qui sépare la première bande de la deuxième bande est quand même grande. Comme je vais jouer doucement, il est quand même fort probable qu'au moment où ma bille touche la deuxième bande, où j'ai plus d'effet, ou en tout cas, minimalement, je vais en avoir beaucoup moins. Donc, tu es obligé d'en tenir compte, toi, dans ton paramétrage, oui. évidemment. Okay. Bon, là, franchement, je ne sais pas trop où je vais devoir aller. Or quand même, mais quand même beaucoup moins qu'avant. Donc il y a une grande distance, donc ouais, forcément ça c'est logique. c'est logique. Ouais. C'est logique. Ok, très bien. Euh, très bien Xavier, merci et j'espère que ça a répondu à, à Jean-Pierre pour ces deux petites questions. Euh, on ne sait pas, on verra Si bien. par hasard les réponses ne vous satisfont pas, ils vont t'écrire, j'imagine oui, oui, je suppose, oui, Et bien sûr. T'as un service de réclamation. <rire> Écoute, oui, oui, oui. Oh, bref, oui, on a un service contentieux qui s'occupe de tout ça. Il a une belle griffe, lui aussi, en retour. Donc, pas de problème là-dessus. Non, mais Jean-Pierre, c'est un habitué. Ah. Je pense qu'il n'y a pas de souci euh, avec Jean-Pierre. J'espère que ça aura, en tout cas, répondu à ta question. On passe à la question 8 avec Eric Flon qui nous, dit, qui nous demande « Pourquoi un joueur de libre cherche systématiquement à se placer l'Américaine qu'il réussit à se la placer au bout de 10 coups minimum et, par, et parfois jamais, au lieu d'appliquer le jeu du cadre avec le placement rappel et petite bande. Alors je ne sais pas trop non plus. Euh... Est-ce que c'est clair pour toi je ne sais pas trop ce qu'il entend par placement, rappel et petite bande, non, mais euh, j'imagine que euh, c'est une succession de, de petits points de placement et de rappel avec un appui sur la petite bande. Ça. Euh, voilà, non, ben, en, en, en fait, euh, est-ce que ça vaut le coup de, de, de, ch de chercher systématiquement l'Américaine si on a la possibilité de faire des points dans le tiers Alors, Quelle que soit que la discipline que tu joues, cher Eric, euh, peu importe, euh, le meilleur moyen de faire des points, c'est la voie la plus facile. Mmh. La voie la plus facile, c'est celle où tu vas te tromper le moins, où tu as le moins de chances de faire des erreurs, et c'est celle qui te coûtera le moins d'énergie. Et euh, je ne vois pas pourquoi on se passerait d'une solution aussi simple que l'américaine, euh, si on en a la possibilité. C'est simple, c'est facile, ça ne nous dépense pas d'énergie. C'est beaucoup plus facile que de jouer des points, des placements, des rappels, comme on pourrait le jouer au cadre. Hein, à ce moment-là, pourquoi jouer la ligne bah oui, bien sûr. Bah parce que la ligne, c'est le, le moyen le plus simple de faire une succession de points. Ça ne coûte pas cher en énergie, euh, c'est rapide, donc euh, voilà, il faut en profiter, le moyen existe. Tout à fait, dans les, dans les contraintes données. Or, ah ouais. à la libre, il n'y a aucune contrainte. Il y a la contrainte du coin, contrainte ne nous empêche pas de, oui. de, de jouer l'américaine. Oui. Donc, je vois pas pourquoi on se, on se passerait de, de ça. Quant à la prise d'américaine, eh moi, je considère que... La prise d'Américaine est l'élément le plus important à la partie libre. Il ne s'agit pas de savoir jouer l'Américaine. Pour moi, ça n'a aucun sens d'être capable de savoir la jouer si on n'est pas capable de se la poser. Il faut d'abord apprendre à se poser l'Américaine mm -hmm. et ensuite perfectionner et être capable de la jouer correctement. Et euh, Eric, j'imagine que c'est un joueur de partie libre. S'il pose cette question-là, bien que... Oui. Voilà. Ouais, Mais on disons on, que on la remarque suivante s'adresse donc à tous les joueurs de partie libre. Si vous voulez tester votre niveau de joueur de partie libre, vous mettez cette position-là que j'ai donnée à notre ami des billes en paquet il y a peu. Et vous vous dites, voilà, maintenant, je veux me poser l'américaine. Je fais une première tentative. Est-ce qu'elle sera réussie Est-ce qu'elle sera échouée Donc je vais succéder des points, peut-être 10 points, 15 points, 20 points, 30 points je ne sais pas, et est-ce que je vais réussir à me poser l'américaine Si c'est le cas, eh bien vous marquez un point, bravo, c'est réussi, et vous passez à la tentative suivante. Vous ne jouez pas l'américaine, dès que vous l'avez posée, vous recommencez la tentative suivante. Vous essayez à nouveau de vous poser l'américaine, et vous faites ça une dizaine de fois, une dizaine de séries. Est-ce que vous êtes capable de vous poser sur ces 10 séries, 10 fois l'américaine ou est-ce que vous êtes capable de vous poser que une, deux, trois, cinq fois, six fois, sept fois Ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif, c'est environ 90 Donc, 90 de vos tentatives doivent aboutir à l'américaine. C'est votre objectif. Et le, le baromètre de vos progrès à la partie libre, c'est ça. C'est votre pourcentage de capacité à vous poser l'américaine sur une situation, on va dire simple. Et ça vous avez votre niveau de joueur de partage. 90 là. Oui. Okay. Le ton est donné. J'ai fait une vidéo euh, qui est totalement est gratuite cette fois ci ah. sur YouTube. Si vous voulez aller sur mon compte YouTube, vous pouvez aussi. J'ai fait une sans tentative à la partie libre et 100 tentatives au cadre pour des prises de ligne et des prises d'Américaines. Voilà. Si ma mémoire est bonne à la partie libre, je suis arrivé à 86 ou 88, okay. et au cadre 82, je crois, si ma mémoire est bonne. Et ça faisait bien des années que je n'avais plus joué de partie libre. Donc, 80, 90%, c'est clairement l'objectif. Si vous faites 100, tant mieux. Mais sur beaucoup d'essais, réussir 100, c'est ouais, compliqué. Oui, c'est compliqué. Ouais. En plus, tu l'as fait sur 100 essais. Oui, 100. Donc, euh, parce que 90%, ça... Est... C'est pas forcément sur sans, sans essai. Ah quoi, allez, Alors, sans essai, ça demande une, une belle énergie quand même, hein, je pense. En général, avant une quinzaine de poids, on se l'est posé. Ouais. Bon, ben bah, très bien. Merci pour cette, pour cette réponse, ces éléments, de, ces éléments de réponse, en espérant que ça, ça suffit Merci à Eric. Euh, neuvième question et dernière question en ce qui concerne les, les, les questions plus ou moins techniques autour du billard. Après, il y aura des questions plutôt personnelles. Euh, eh bien, c'est Gollum35. J'ai gardé Gollum35 pour le, un des fidèles hein, de, de, la, de la chaîne. Gollum, hein. euh, Gollum, Gollum, de Gollum Que j'apprécie beaucoup. Qu hein, le Gollum. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. On ne s'est jamais rencontré. En tout cas, il nous demande donc euh, qu'est-ce qui nous permet de décider si un point... Alors, attends. Si un point, si on tente un point dur, mais qui permet a priori un rappel ou si on fait un point « facile », entre guillemets sans avoir de jeu derrière, en compétition, il précise. En gros, est-ce que ça vaut le coup de prendre euh, un certain risque à un moment donné de la partie Je suppose, Gollum, j'essaye de traduire euh, de ma, à ma façon. Hein. Euh, en gros, c'est ça. quoi. S'il y a une position peut-être dangereuse, mais qui, le coup d'après, te permet d'avoir les billes en paquet, est-ce que ça vaut vraiment le coup de, de prendre ce risque Ça doit Alors, dépendre de tellement de choses. Je ne mais... sais pas si la réponse va lui plaire. <rire> Mais nous, on appelle ça une réponse de normand. Ouais. Ça dépend. <rire> Évidemment que ça dépend. Il voilà. euh, y a, pour choisir sa solution, toute une série de facteurs, de choix, des critères de choix. Euh, comme par exemple, euh, le facteur risque, le facteur difficulté, le facteur marge d'erreur, le facteur euh, euh, solution de secours. Et il y a un super facteur qui s'appelle le ressenti. Et euh, tous ces facteurs-là, si on les écoute et qu'on les analyse bien, nous permettent d'avoir une conception qui est saine. Donc on va choisir une solution qui est saine. Ce n'est pas forcément la bonne solution. Déjà, je tire directement un trait sur l'idée de donner la bonne solution. La bonne solution n'existe pas. Il n'y okay a pas de bonne solution, il n'y a pas de solution qui est juste. Toutes les solutions sont des hypothèses euh, que vous choisirez euh, en fonction du moment, de l'instant, du matériel, des billes, euh, de l'enjeu euh, de plein de choses, de votre sensation au moment de jouer et toutes ces choses là font que euh, vous allez analyser la situation le moment venu mais on peut imaginer une, un rappel euh, qu'aujourd'hui <coughs> je vais jouer parce que je suis chez moi, à la maison enfin sur une, mon, bille, mon billard de compétition mais que je connais avec lequel j'aurai une bonne sensation et je vais dire, ben voilà, cette fois-ci je vais jouer et la semaine suivante, je joue sur du matériel pourri dans un autre club. Je vais dire non, là, je ne vais pas le jouer. Pourtant, c'est la même position. Oui. Donc, on ne peut pas vraiment dire si oui ou non, ça vaut la peine. Il faut faire une pesée des intérêts, et un pesée des pour et des contre, des risques qu'on prend, des risques qu'on ne veut pas prendre. Et puis après, on fait un choix. Et voilà. être à l'écoute de, de son ressenti, quoi. Oui, alors le ressenti, ouais. ça, c'est très, très important. Ouais, ouais. Euh, ce que j'ai expliqué, c'était une excuse de matériel. Mais même s'il n'y a pas de matériel, euh, il faut écouter son ressenti. Je vais vous donner euh, un exemple très, très simple. Euh, on est à la partie libre. Euh, on a une situation comme ceci. Voilà, qui est donc euh, un rétro en largeur d'une taille tout à fait acceptable. Ce d'autant plus que la jaune euh, va pouvoir revenir dans le coin et être amortie par euh, les billes qui se trouveront dans le coin. Donc on pourrait convenir avec beaucoup de gens que cette situation, on pourrait déduire qu'il faut jouer le rappel de large et le rétro. Voilà. Je ne vois pas comment on pourrait faire d'autre. C'est un trop beau rappel, un trop beau résultat. Euh, Ce n'est pas difficile, donc il faut partir du principe qu'il faut jouer... Euh, le rappel de l'âge. Sauf que moi j'ai pour habitude de dire il n'y a rien qu'on doit faire oublier. Personne ne peut te dire il faut que tu fasses ça, tu dois jouer ça. C'est faux. Parce que maintenant on imagine la même situation. Imagine que ton adversaire vient de te taper 299 points qui t'a laissé sur la chaise pendant une heure et demie. Parce que c'est un joueur un peu long comme moi. Et euh, donc tu te lèves de là, ça fait une heure et demie que tu n'as pas joué, tu n'as aucune sensation, tu n'as aucun ressenti, tu es dans le noir complet, en plus tu es au pied du mur, si tu rates, la partie est finie. On a une condition très particulière. Et à ça, on va encore rajouter une autre condition. Imagine que les trois reprises précédentes, tu as raté des rétros en faisant fausse queue. Ouais, tu accumules le truc, mais... Est-ce que réellement, en venant sur la table, tu vas faire le rétro ben Moi, je te le dis déjà, je ne le fais pas. Je vais jouer rouge, petite bande jaune, je vais patienter pendant quelques points, reprendre un peu de confiance, et ensuite, je serai d'attaque pour faire ce type de rétro. Donc tu vois, une solution avec, lequel, avec laquelle on s'accordait tous de dire c'est ça que tu dois jouer, en réalité, dans certaines circonstances, ben, c'est pas ça. ça es. C'est plus ça, oui. Ouais, ouais. Donc c'est clair et net, il n'y a rien qu'on doit ou qu'il faut faire. Le ressenti peut tout annuler. Même face à des situations aussi évidentes que ça. Excellent. Bon alors là, Gollum, je pense que tu as amplement. Hein C'est une belle réponse. Hein je sais pas. Moi je pense que oui. Vous... Oui. Allez, on passe donc aux questions apparemment plus privées. Entre guillemets. D'accord. Les gens veulent le savoir. Rien de sexuel, j'espère. Je crois pas. <rire> Écoute, euh, donc, on revient avec Monsieur euh, Jeune je Ah, merde, vas-y. Hein. Je, je vais dire, mais finalement, notre relation va être remise au grand jour. Mais non, c'est pour rire. On n'est pas ensemble. Bon, bref. Est-ce que... Euh, écoute, est-ce que vraiment... Euh, non, tu quoi alors. Est-ce que vraiment ce que te laisse ton adversaire durant la partie influe sur ton résultat personnel Ah bah oui. Ah ouais. ah bah ouais. Il y a bien peu de joueurs qui sont capables de faire tous les points. Pour rien de vous cacher, je n'en connais qu'un seul. Ah. C'est un vrai cauchemar à jouer d'ailleurs, parce que quoi qu'on lui laisse, vrai, le gars, de toute toujours. façon, il va toute façon faire des points. C'est pas Raymond Schwarz, quand même. Non, il s'appelle Frédéric. Tout le monde le connaît. <rire> C'est un cauchemar à jouer <rire> ah, parce que même si on lui laisse les billes partout, bah, il s'en fout, il va faire de toute façon une série. Donc, euh, Mais il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Moi, tu me laisses les billes éparpillées. Je peux te garantir que je galère ouais. et ouais, clairement, j'ai euh, moins de, de chances de faire euh, des séries et de bons résultats si on me laisse les billes sur toute la table que si on me laisse les billes ensemble. Après, je ne suis pas non plus un manche, je sais grouper les billes, je sais faire des points. Mais voilà, il vaut mieux me laisser les billes écartées dans chaque coin que des billes comme ça, parce que là, il y a peu de chances pour que tu te relèves. Oui, man. ça, je veux bien te croire, bien sûr. Sans être champion de l'univers, quand même, qu'un tube se de champion comme de titre. Ah ça se mérite. Ça se mérite. Oh tu sais que dans les billets en paquet. Ouais. Voilà. Enfin, hein? Oh bah oui quand même. Euh, voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Euh, on avait un petit doute sur la réponse. Enfin on n'avait pas trop de doute sur la réponse quand même. Évidemment que c'est important, enfin que ça influe quoi. C'est normal. Arnaud, donc maintenant. Alors. Il nous a, il nous a pendu un sacré truc, Pécarty. Ah ouais, d'interrogation après points Oui. C'est quoi déjà le Arnaud. Arnaud. Ah oui, Arnaud nous explique que pour jouer au billard, il faut passer beaucoup de temps et donc le temps c'est de l'argent. Et donc que du coup on doit gagner notre vie avec le billard. Exactement. Sans quoi on ne peut pas devenir professionnel. Ou devenir un champion, non, une carrière de champion. Excuse-moi, j'ai ouais. fait une petite faute. Ouais. Donc ce qu'il faut savoir c'est que je n'ai jamais été professionnel, je ne le suis toujours pas. Je suis un travailleur comme tout le monde. J'ai travaillé toute ma vie à 100% à côté du billard. Euh, je crois d'ailleurs que ce n'est pas un secret euh, mon métier est dans le domaine de la sécurité. J'ai quand même quelques photos qui se baladent. Et, euh, et donc en fait, euh, voilà, je travaillais en irrégulier. Euh, je travaillais en 24, en 3 x 8, 24 heures sur 24. J'ai fait ça pendant 22 ans. Et donc euh, le billard n'est pas mon métier. Ça a toujours été que ma passion. Donc, quand j'allais en championnat, je prenais des vacances comme tout le monde et j'allais faire mon championnat, c'est tout. Je n'avais pas davantage plus que ça. Et donc, euh, on n'est pas obligé de gagner sa vie avec le billard pour être un champion. Voilà. En tout cas, pas un champion de mon acabit. Mm -hmm. Après, si on veut être un grand champion de trois bandes, par exemple, ouais. là, euh, oui, il va falloir euh, commencer à devenir professionnel. Mais être un champion de jeu de série, eh bien... Je ne peux pas te dire qu'il faut être euh, gagner sa vie du billard pour devenir champion de billard parce que je suis l'exemple contraire. Donc, je ne peux pas faire ça. On peut très bien, euh, avec un entraînement euh, d'une dizaine d'heures, euh, euh, devenir euh, un très fort joueur, une dizaine d'heures par semaine, 10-15 heures par semaine, on peut très bien devenir un, un très fort joueur. Ce n'est pas là que va se faire la différence. L'Asie peut-elle être une planche de salut pour ce point de vue Alors évidemment qu'en Asie, ils ont une autre façon de concevoir le professionnalisme du billard. Mais ils jouent aussi aux trois bandes. Voilà. Ça ne change quand même rien que même en Asie, il n'y a pas de professionnels de jeu de série. Donc euh, je ne sais pas si par champion, tu entendais champion de billard trois bandes ou champion de billard de jeux de série. Champion de billard trois bandes, j'ai envie de te dire que oui, oui. ça me paraît totalement indispensable. Mais en même temps, je ne suis pas champion de joueurs de bière trois bandes, donc cette question-là, il faudrait la poser à un vrai champion de oui, bière oui, trois oui, bandes. Mais champion de jeu de série, je ne peux pas dire oui, parce que j'en suis l'exemple contraire. Mais il est vrai, pour apporter un élément de réponse, euh, je sais que de jeunes joueurs euh, ont tendance, pour ceux qui veulent, qu'ils souhaitent faire, et qui se projettent dans une carrière... Euh, se mettre tout de suite aux trois bandes quoi ah bah, ils ont pas d'avenir aux ils, jeux de série ouais, hein. c'est ça ils ont c'est aussi triste que ça mais ouais, est-ce est que c'est vrai ou est-ce que, que c'est est pas vrai à l'avenir je ne le sais pas peut-être que l'avenir nous, nous dira le contraire il y aura peut-être une évolution positive des jeux de série mais à l'heure actuelle aujourd'hui celui qui veut faire une carrière de billard une carrière professionnelle et gagner sa vie du billard il faut pas qu'il joue aux jeux de série c'est clair c'est vrai que médiatiquement c'est peut-être le plus vendeur entre guillemets quoi Bon. S'il si y a de l'argent, c'est pas où je tiens. Mais bon, ouais, c'est ça, c'est peut-être pour ça. Ou alors, j'ai raté le train. Allez, la dernière question de cette soirée, hein, si je ne me trompe pas, Xavier. Euh, donc, c'est Antoine bruneval qui la pose au sujet de ton entraînement. Je connais ça, Antoine Bruneval. C'est vrai ouais. Ouais, ouais. Ça me dit quelque chose, selon. C'est un bon joueur Non, je ne le connais pas par ce biais-là. Ah, Plutôt euh, par le... les, les réseaux. Euh... Ah, d'accord. Ah ok, d'accord, d'accord. Très actif dans les réseaux sociaux, peut-être mmh, Sur le mien, sur le mien. <rire> ok, très bien. Nom bon, bah, dit un chose. fan. Peut-être, je peut euh, hein. sais Peut-être un fan, il a dû Mais Du coup, il a euh, ouais, Il a peut-être pressenti quelque chose. Donc, il te, te, te pose la question, ton entraînement, voilà. Combien d'heures Quel planning Oulala. Les préparations au-delà du billard Est-ce que c'est toujours le même planning Est-ce que tu varies en fonction de certaines difficultés que tu rencontres au cours, j'imagine, de tes entraînements euh, bon, te On va sens déjà aller avec ça. Ça, ouais, déjà il y a la suite ça. après. Le ouais. euh, moment d'entraînement. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je ne suis pas un joueur euh, talentueux et donc je n'ai rien d'autre pour moi que le travail. Donc je suis malheureusement un joueur qui a besoin de beaucoup jouer. avant une compétition, pour préparer une compétition, je fais entre euh, si c'est une compétition très importante, ouais. je fais entre 20 et 25 heures par semaine. Ouais, voilà. Là où d'autres vont peut-être faire euh, même pas une dizaine d'heures mmh. par semaine, mais moi ça me convient pas. Pour pouvoir performer, j'ai besoin de beaucoup m'entraîner avant. Donc oui, je m'entraîne quand même beaucoup. Je fais environ 1000 heures par année. ou Je devrais dire je faisais, mais je fais environ 1000 heures par année. Mm -hmm. Par rapport au planning, eh bien, il évolue en fonction du niveau et des périodes que j'ai rencontrées dans ma vie et les niveaux que j'ai traversés. Et puis, il s'adapte aussi en fonction de la compétition que je vais jouer. Si je joue la bande ou du 47-2, eh je ne vais pas tout à fait travailler de la même manière. Voilà. Et pour bluffer, peut-être notre ami Antoine, je ne travaille jamais le jeu que je vais jouer en compétition. Oui, je sais, ça fait mal à entendre. Si je joue une compétition de 47-2, je ne travaillerai pas le 47-2. Ah, ça c'est un. Euh... Ah oui. Voilà. Je vais jouer du 47-1, du 71-2, de la bande, mais surtout pas de 47-2. Le succès Vous pour avez moi, une raison en oui, bien sûr. Euh, je, je me bats contre les automatismes. Pour moi, tout automatisme est source d'erreur. Parce qu'en fait ça va m'amener à jouer à un, un rythme trop élevé parce que trop d'automatisme. Et ces, ces erreurs d'automatisme, enfin ces automatismes, vont me bousculer et vont créer de l'erreur. Et du coup je vais aller m'asseoir parce que j'ai simplement pas pris le temps de décider si je devais mettre de l'effet ou pas. C'est quand même con. Donc résultat des courses, je casse tout automatisme et je ne joue surtout pas le jeu auquel je vais jouer. En compétition sauf la bande si je joue une compétition de bande je vais jouer une partie me consacrer une partie de mon entraînement à la bande pas que mais une partie de mon entraînement à la bande voilà. Euh, « Varies-tu en fonction de certaines difficultés ?» ben, Je crois que j'ai dû répondre à peu près à sa ouais, question. Et enfin, il Te « Te sens-tu encore progresser, évoluer ou décliner peut-être »« D'où vient ta passion pour le billard ?» Alors, Je vais répondre à la dernière question. « D'où vient ma passion pour le billard ?» oui. C'est le fruit du hasard. J'ai commencé le billard par le passe pour vacances. C'est des activités ah, que oui. les villes organisent pour les étudiants pendant leurs vacances scolaires. Et on peut faire plein d'activités. J'ai fait tir à l'arc, aviron. Voilà. Et je me suis inscrit au billard parce que je pensais trouver du billard américain. Je suis arrivé, j'ai trouvé nul, il n'y a pas de trou, il n'y a que trois boules. J'ai quand même fait l'activité, ouais. et euh, du coup, ça m'a quand même plu. Je suis revenu l'année suivante, et après, je me suis inscrit au club. J'ai eu un gars, un président très intelligent. Euh, pourtant, il n'y avait pas de jeunes dans son club, hein, ouais. donc j'étais le seul gars intéressé de, de, ouais. depuis des ouais. décennies qu'il a, <rire> qu a vu. Et pourtant, il a eu cette intelligence de me dire, écoute, si tu t'inscris au billard, c'est bien, mais il faut venir t'entraîner au moins deux fois par semaine. Sinon, tu t'inscris pas. J'ai réfléchi, j'ai dit d'accord, je viendrai deux fois par semaine. Okay. Voilà. Ah, donc ça, Je suis nu okay. deux fois par semaine, et puis après trois, puis après quatre, puis après Et cinq. oui, après c'est... Après, après c'est plutôt dix fois par semaine, <rire> et puis voilà, c'est comme ça. Et puis l'avant-dernière question, te ah. sens-tu encore progresser, évoluer ou décliner Alors, on a un petit peu changé de vie, enfin j'ai un petit peu changé de vie, euh, et donc euh, mon billard se trouve chez mon ami Willy. Ouais. Hein, donc euh, je n'ai plus du tout les mêmes conditions pour pratiquer le billard. Euh, je ne suis donc plus du tout orienté sur le monde de la compétition. Aujourd'hui, euh, je vais là où le vent me mène et je vais rencontrer euh, les gens comme toi, euh, qui partagent aussi leur passion, euh, Je vais rencontrer encore d'autres personnes. Je vais là où les gens ont envie de me rencontrer, de travailler avec moi. Ou moi d'ailleurs, euh, je pousse la porte des clubs totalement anonymes pour faire des parties de billard avec des gens que je ne connaissais pas avant. Et donc, euh, je voyage avec comme thème euh, le billard et les rencontres hein, qu'on va pouvoir faire à travers ce, ce thème-là. Et donc, je ne m'entraîne plus 20 heures par semaine comme je faisais avant. Euh, oui, et donc oui. mes objectifs ne sont plus les mêmes. Oui. Mais si je me réfère avant que ce projet ne démarre, euh, qui était donc au 1er janvier euh, oui. 2021, oui. eh bien oui, euh, je progressais euh, toujours, je me sentais toujours progressé, euh, je me sentais euh, toujours motivé par la compétition, l'envie de gagner, l'envie de faire toujours plus, euh, l'envie de gagner des titres, et bien sûr... Euh, euh, je progressais et j'ai travaillé des jeux sur la fin hein, qui n'existent pas, des jeux euh, que j'ai inventés euh, pour euh, augmenter les difficultés parce qu'il n'y euh, avait aucune discipline qui, euh, qui m'apportait suffisamment de difficultés à part le 3 bandes, j'y joue pas. Donc aucune discipline de série qui m'apportait assez de difficultés pour, euh, créer, euh, un, un boost, pour me bousculer finalement et être créateur de, de progrès. Donc, ces jeux-là, ben, ils sont sortis de ma tête, je les ai inventés. Euh, L'occasion de dire d'ailleurs que ces jeux-là sont expliqués dans mon site. Vidéo, euh, je dirais, euh, 32, 33, 34 et 35 de la partie livre. Okay. C'est deux disciplines. J'ai ouais. fait, je crois, deux vidéos par discipline. J'ai deux disciplines qui n'existent pas officiellement et qui sont juste terriblement euh, difficile, ah oui. et donc du coup, ça mobilise des moyens, des soins, euh, des difficultés. Il faut résoudre des difficultés qu'on ne rencontre pas dans les jeux traditionnels, et donc ça me bouscule et ça me permet encore de progresser et de performer toujours Ce C'est pas notamment le, le rétro que tu éloignes au fur et à mesure non. Ça c'est des ah, exercices. Ça, ce sont des, exercices. Voilà. des disciplines. Ah, okay. Je n'ai pas de secret, hein, les disciplines elles sont connues. C'est du cadre 71, mais 1. Hein, c'est un jeu qui est pas tellement euh, euh, novateur parce qu'il euh, existe dans d'autres pays euh, notamment comme discipline d'entraînement, la Hollande par exemple, la Belgique le pratique comme discipline d'entraînement mmh. et puis sinon euh, j'avais beaucoup de difficultés enfin euh, beaucoup de difficultés, je voulais progresser dans le jeu de demi-distance et même au 71-1 en fait euh, dès qu'on est sur la ligne et eh bien euh, ou dans l'encre et eh bien malgré tout on va produire une série de 100 euh, sans bouger euh, de la zone favorable du, du grand cadre, même au cadre 71 -1. Donc ce n'était pas assez euh, compliqué pour euh, travailler et progresser dans la demi-distance et la distance. Donc j'ai inventé en fait un jeu, qui en fait, le, vous prenez les lignes du cadre 71.2, mmh. sauf que cette partie de ligne, vous l'enlevez. Okay. Ça signifie qu'il y a une ligne ici, okay. yep. une ligne ici, et une ligne qui rejoint ces deux-là. C'est tout. Ça signifie en fait que l'essentiel du jeu va se produire à peu près dans cette zone-là et dans la zone du milieu de billard. On ne fait que ça. Et produire une série de 100 dans ces conditions-là, ça m'est arrivé quelquefois, mais alors là, c'est beaucoup, beaucoup, eh oui. beaucoup plus difficile. Tu peux plus euh... Non. Ah ouais non. Difficile, ouais. Très, très dur. Et ça, c'est une discipline qui a... qui a créé de la difficulté et ça a été très très bon pour moi, ça m'a fait progresser et donc euh, probablement que si aujourd'hui euh, je continuais euh, l'entraînement que je faisais avant le 1er janvier, eh bien je continuerais à travailler cette discipline-là, probablement encore la bande, le 71.1, ce genre de discipline-là pour continuer à progresser. Bon. Voilà. Bah, très bien, on est arrivé au bout de cette espèce de FAQ un petit peu improvisée euh, FAQ, ouais, foire au, aux questions. questions euh, donc euh, c'est donc parfait. En tout cas, Xavier, merci beaucoup d'avoir mmh. euh, participé. Merci à, à toi. Euh, mmh. À tout ça. Et puis, euh, ça a été un plaisir de partager ce moment. J'espère que ça a été le cas également pour vous. Et puis, euh, que te souhaiter Xavier, bonjour je vais là où le Exactement, j'ai envie de te dire bonne route. Euh, voilà, je voilà. sais que tu, euh, tu vas beaucoup bouger ces, ces, ces prochains mois et certainement en prochaines années. On verra, on se euh, projette, on ne sait déjà voilà. pas où je vais aller demain. Oui, c'est vrai. En tout cas, on aura certainement l'occasion, nous, personnellement, et de, se, revenir ici de nice, se rencontrer toute de toute toute nouveau. Voilà. Et j'irai trouver aussi d'autres personnes qui, exact. comme toi, ont la passion de partager euh, leur billard. Tout et à euh, fait. donc, euh, euh, L'objet de nouveaux partages et de nouvelles voilà. rencontres. Et c'est magnifique, donc ça s'est vraiment improvisé comme ça, pour vous, pour nous. Oui, pour, pour la petite histoire, pour ça la... s'est décidé en moins d'une semaine. Ouais, hein. en moins d'une ah semaine, ouais. Ouais. c'était affolant en tout cas. <rire> <rire> c'était ouais, assez exceptionnel Xavier. Donc, voilà. euh, donc merci en tout cas, voilà, écoute, merci et à puis euh, bonne continuation. Merci. À et merci, à bientôt. à bientôt. Et là je t'invite à entrer dans le cadre et puis on entame euh, l'introduction comme ça je pense. Euh... Okay. Ça devrait le faire. OK. Donc, Donc là, je me situe à ta droite. Voilà. On et on démarre comme ça. Okay, Donc non. là on s'est déjà présenté, c'est okay, fait. Voilà. fait. Donc on oublie la caméra et puis euh... euh, J'ai pas de problème avec. Ça. <rire> je me doute.